Bonjour à tous, je m'appelle Anthony, je travaille au service marketing chez CELSI. Aujourd'hui je vais aborder avec vous l'une de nos intégrations les plus utilisées, l'intégration de la suite Google. La suite Google est l'une des suites les plus utilisées dans le monde. C'est pourquoi celle-ci vous donne la possibilité de retrouver vos outils favoris directement dans votre interface celle Votre Gmail par exemple, mais également vos agendas et votre drive. Imaginez la simplicité de retrouver dans votre outil de CRM, facturation et comptabilité tout votre écosystème Google. C'est pour vous la possibilité d'utiliser et de gérer tous vos outils dans une même interface. Je vais commencer par vous parler de l'intégration avec Gmail. En intégrant Gmail à celle-ci, vous allez pouvoir envoyer vos mails depuis votre interface celle-ci tout en passant par Gmail. Vous allez donc bénéficier de la délivrabilité de ce dernier. À la connexion de votre compte Gmail, tout votre historique de mail va être importé dans celle-ci, mais pas seulement importé, il va être trié et rangé dans les bonnes fiches clients. Nous allons maintenant passer sur Calendarm, votre agenda Google, la synchronisation de votre agenda dans celle-ci va être bidirectionnelle. Vous allez pouvoir renseigner un rendez-vous sur votre agenda Google et il apparaîtra dans votre agenda celle-ci. C'est également vrai dans l'autre sens. Vous pourrez tout à fait accéder au rendez-vous, modifier un rendez-vous ou même créer un rendez-vous dans celle-ci et il apparaîtra dans votre agenda Google. Pour ce qui est du Drive, c'est la synchronisation de vos documents celle-ci avec votre compte Google Drive, vos devis, vos factures, vos bons de commande par exemple et bien sûr tout ça en temps réel. Je vous montre en quelques clics comment mettre en place cette intégration native chez celle-ci. Je vais commencer par vous montrer la synchronisation. De mon adresse mail Gmail et de mon compte celle-ci. Je vais tout simplement dans les réglages, paramètres des emails, configurer le service mail. Je vais bien entendu choisir Gmail en mode de synchronisation. Je vais maintenant choisir un compte. J'ai un récapitulatif des actions que je peux effectuer depuis celle-ci. Je vais les autoriser. Et vous venez tout simplement, en quelques clics, de synchroniser votre Gmail et votre compte J'ai maintenant une synchronisation totale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 Je vais pouvoir ici autoriser la synchronisation des contacts. Vous allez pouvoir choisir plusieurs options. Synchroniser uniquement les contacts dont je suis le propriétaire, par exemple. Et utiliser Google Agenda sur celle-ci. J'ai encore une fois, en quelques secondes, synchronisé mon agenda et mes contacts depuis Google vers celle-ci. Il nous reste à synchroniser notre Drive. Je vais encore une fois aller dans les modules. Je vais chercher mon Google Drive, que je vais activer. Nous sommes bien sûr sur des modules natifs chez celle-ci, qui ne demandent pas de paiement de votre part. Je vais maintenant dans les réglages, toujours dans mes modules externes, et je vais avoir mon Google Drive. Encore une fois, je vais simplement me connecter et encore une fois, en quelques clics, c'est toute ma suite Google que je viens de synchroniser à mon compte celle -ci.